Gémeaux et ascendant Gémeaux, voilà une petite vidéo spéciale sur les forces qui sont les vôtres. Alors de la même manière qu'il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces fondamentales qui forgent votre personnalité. La première d'entre elles, eh bien c'est la vivacité. Vous êtes quelqu'un de vraiment euh, comment dire, euh, on a du mal à vous saisir hein, tellement vous êtes spontané, vous êtes euh, euh, toujours en mouvement, euh, euh, toujours en train de sourire aussi, ou alors d'être de mauvaise humeur, mais ça bouge en permanence euh, en vous et euh, vous faites bouger aussi autour de vous. Hein. Alors cette vivacité, c'est à la fois une vivacité euh, physique, vous pouvez être extrêmement habile, euh, vous voyez, je pense par exemple aux gymnastes, à des gens euh, euh, qui, qui sont comme ça, euh, euh, qui savent bouger quoi, qui savent se servir de leur corps, mais ça peut être aussi une vivacité euh, intellectuelle. N'oublions hein? euh, pas que vous êtes géré par Mercure, la planète du mental, et que ce mental, vous pouvez le mettre à votre service. Hein? Euh, faut faire attention qu'ils ne vous desservent pas, par exemple en étant trop présent au moment de vous endormir et euh, du coup eh ben vous avez des problèmes de sommeil. Non, cette vivacité elle doit être mise à votre service, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations avec les autres, vous avez vous attraper euh, les choses euh, beaucoup plus rapidement euh, que, que n'importe qui. Deuxième force, votre adaptabilité, hein? c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un euh, au contraire de votre voisin du Taureau, qui est un signe fixe, vous êtes un signe mutable, donc euh, vous allez vous adapter à toutes les situations, ce qui est quand même une forme d'intelligence. Hein? Euh, donc vous allez vous... Alors c'est vrai que vous allez changer euh, à chaque situation, vous allez être quelqu'un d'un peu différent. Hein. Euh, C'est une façon, si vous voulez, de montrer que... de démontrer que vous avez plusieurs facettes. Hein. En fait, vous n'êtes pas quelqu'un dont la personnalité est définitivement euh, établie. Hein? Euh, en fonction des gens avec qui vous serez, vous allez vous adapter à ces personnes, vous allez vous adapter à des milieux aussi, et vous allez en fonction de ces personnes et de ces milieux forger euh, une personnalité différente euh, ou donner une image différente de vous. Euh, la seule question qu'on peut se poser c'est qui est le vrai vous? Votre troisième force, cher Gémeaux, eh bien c'est la curiosité. Eh bien non, ça n'est pas un vilain défaut, ça n'est même pas un défaut du tout, je trouve que c'est une formidable qualité. Parce que tant qu'on est curieux de la vie, on reste jeune, hein, et, et d'ailleurs c'est une de vos qualités que de, de garder une extrême jeunesse. Hein. Mais donc elle vient de cette curiosité qui vous pousse toujours à à aller voir, mais qu'est-ce qui se passe, à aller lire les informations, les écouter, vous tenir au courant, hein, c'est très important. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de journalistes parmi les Gémeaux parce que, bon, un journaliste doit être curieux, hein, ça fait partie des pré-requis pour être journaliste. Donc la curiosité, c'est aussi d'avoir toujours l'esprit en éveil, d'être toujours ouvert à plein de choses. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'idéologie, ou alors bon, vous avez un ascendant qui va être totalement différent de votre signe, mais en tout cas le Gémeaux, il va adapter les idées des uns, les idées des autres, et en faire un, un très joli bouquet. Votre dernière force, alors là, et c'est une sacrée force, c'est l'humour! Vous êtes quelqu'un euh, qui prend pas trop la vie au sérieux, vous avez le sens de la dérision et vous captez alors euh, vraiment instantanément les petits défauts des autres, euh, euh, les, les choses qui vont de travers et euh, bon, comme vous êtes moqueur, vous êtes taquin, et eh bien vous en faites quelque chose, parfois hein, vous tueriez euh, père et mère pour faire un bon mot, euh, vous êtes quelqu'un euh, qui a vraiment besoin à la fois de faire rire, ça me semble essentiel euh, pour euh, un Gémeaux parfois, de faire rire, euh, et vous avez envie de vous amuser vous-même, hein, ça c'est vous êtes quand même le signe du jeu, hein, J-E-U. -E donc euh, bon, euh, jouer en euh, vous moquant, taquinant, prenant euh, les choses à la dérision, euh, tout ça c'est quelque chose qui vra fait vraiment partie de vous et qui peut être une force par rapport à ceux euh, qui prennent la vie trop au sérieux. Hein. Il y a un juste milieu, faut pas non plus être totalement euh, déconnecté des réalités, mais c'est pas votre cas! Hein, euh,